Salut à tous et bienvenue, on va faire ensemble un étage varé vitré. L'étage varé présente de nombreux avantages, comme celui de pouvoir observer l'intérieur de la ruche sans ouvrir la ruche, ce qui évite de casser la régulation thermo-humidité-ventilation, car même s'il fait chaud dehors, exemple 30 degrés, quand on ouvre, on fait perdre 6 degrés à la colonie, même si c'est rapidement récupéré par les abeilles. Cela demande un temps et des calories pour réchauffer et les abeilles devront refaire tous les collages de propolis qui évitaient les infiltrations d'air dont elles n'avaient pas besoin. Du coup, on peut observer sans faire travailler inutilement les abeilles après notre passage d'observation. Pour faire cet étage, nous allons avoir besoin des chutes de la dernière fois, à savoir cette planche que l'on avait coupée à 21 cm de large, plus la chute cette planche qui va nous permettre de pouvoir couper les sections pour pouvoir ensuite assembler notre étage on va avoir besoin d'une carlette cette carlette qui va nous permettre de couper ce verre qui est en fait une récupération de cléiettes vitrées et vous voyez comme elle est cassée on va pouvoir la découper à la bonne taille il y aura aussi la visseuse, la perceuse une équerre la scie circulaire, quelques vis que je vous mettrai dans la description au niveau de la taille et d'un mètre ainsi qu'une scie sauteuse. Et voilà à quoi va ressembler un étage varé vitré à la fin, sachant que je suis en milieu tropical, mon volet est sans isolant. On va aussi construire ces barrettes sur lesquelles les abeilles vont pouvoir construire. Beaucoup plus simple à réaliser que des cadres. Et voilà à quoi ressemblera notre trou de vol. Pour commencer, on va couper deux planches de 35 cm de longueur Nous avons nos deux côtés, nous allons pouvoir faire les deux autres côtés. Nous allons couper deux autres planches de 30 cm de longueur. En voilà une et on recommence avant d'assembler nos quatre côtés, nous allons d'abord faire un petit chanfrein ici, tout le long et la même chose de l'autre côté, un petit chanfrein tout le long. Pour faire notre chanfrein, nous allons régler la scie circulaire à 2 profondeurs. Pour faire ce réglage, bien sûr, faites-le hors tension. ce chanfrein de 8 mm de profondeur par 8 mm de largeur, vous pouvez le faire en plusieurs passes à la scie circulaire. Vous pouvez le faire aussi à la défonceuse, à la ponceuse ou encore au rabot. notre premier chanfrein est fait, on fait la même chose de l'autre côté une fois qu'on a les quatre côtés on va pouvoir assembler les quatre éléments et après on fera la vitre on pré pour éviter de faire éclater le bois et j'utilise ici des vis inox de 6,60 mm 6 mm d'épaisseur par 60 de profondeur et comme je le disais dans le précédent tuto on peut aisément remplacer les vis par des clous. Et voilà, notre étage est presque prêt. Alors vérifiez bien que vos rainures soient bien à l'intérieur. Et du coup, on va pouvoir après placer les baguettes comme ceci. On va pouvoir à présent vitrer notre étage varé en découpant ici. Ma cléette fait 10 cm de large. Et pour découper la longueur, je vais la découper à 26 cm de long. Là ça va être assez facile, je place mon verre pour découper ensuite directement dans le bois l'emplacement en centrant le verre. C'est-à-dire que je vais le placer à 2 cm de chaque côté de la planche intérieure et 5,5 cm de côté par rapport à la hauteur de l'étage. Je vais pouvoir maintenant percer dans ce coin ici et ce coin là pour pouvoir faire passer ma lame de scie sauteuse et découper tout le tour. Notre étage est à présent prêt à être vitré et la chute de bois on va pouvoir l'utiliser comme volet pour pouvoir fermer la fenêtre d'observation. J'ai à présent mis la fenêtre bien à fleur côté intérieur et je vais ensuite pouvoir visser pour éviter que cette vitre ne puisse sortir. Voilà, j'ai vissé de l'intérieur, ça va éviter grâce à ces quatre petites vis que la vitre ne puisse bouger et on va pouvoir ensuite colmater l'extérieur. Pour colmater, vous pouvez utiliser de la cire, de la propolis ou encore un pistolet à colle puisque cette colle ne sera pas en contact avec les abeilles. Il n'y aura plus qu'à mettre deux petits crochets pour éviter que le volet ne tombe. Ça donnera quelque chose de ce genre-là. Et pour ceux qui ont des climats froids, vous pouvez remplacer ce volet par des matériaux isolants, style polystyrène. Il nous reste la poignée de chaque côté à mettre grâce à la chute qui nous restait la dernière fois que l'on va couper. On préperce avant de visser avec de la vis inox 4,40 et on va centrer notre poignée à savoir 10 cm d'écart pour le milieu. Il ne nous reste plus qu'à faire ces baguettes, 8 baguettes au total de ce style. Pour faire ces baguettes, on va utiliser le dernier morceau de planche qui nous reste avec la scie circulaire et on va avoir une épaisseur de 8 mm. Avec le guide, je vais pouvoir faire plusieurs passes pour pouvoir obtenir plusieurs baguettes de 8 mm. Bien sûr, cela peut se faire aussi à la scie sauteuse mais avec moins de précision et cela peut se faire aussi avec une scie sur table. Une fois qu'on a obtenu nos tranches, on peut couper à la dimension souhaitée, c'est-à-dire 32,5 cm. Une fois que l'on a nos baguettes, il ne restera plus qu'à passer le tout à la flamme.